Bonjour à tous. Euh, alors, je m'appelle Benjamin Grolo, je suis développeur WordPress et WooCommerce. Je suis designer de formation et je suis originaire d'un petit village dans le Maine-et-Loire qui s'appelle Tout le Monde. Et c'est ma première conférence, donc euh, je suis un peu... Euh, je ne suis pas l'homme le plus fin de la terre, mais ça va bien se passer. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, les objectifs, c'est euh, comprendre que Gutenberg et WordPress, ce ne sont que des outils. Et euh, au final, on peut tout faire à partir du moment où on a une certaine logique de décomposition. Et ensuite, on va voir que... en en réfléchissant vraiment pour Gutenberg, on peut réussir à, à créer des blocs qui sont réutilisables ou vraiment créatifs, ou les deux. Donc la première étape, c'est de réussir à bien décomposer les pages pour euh, vraiment créer quelque chose qui soit euh, facile dans l'éditeur. Donc on va prendre un exemple très simple, c'est la page de présentation du MacBook Pro. Et on va voir qu'en en fait, on peut tout faire avec euh, les, les blocs qui sont natifs dans l'éditeur ou presse. Donc là, on aurait un bloc vidéo. Un bloc titre, un bloc paragraphe, encore un bloc paragraphe, des boutons ou des liens. Là on a un premier bloc qui est vraiment custom, c'est le Mac qui s'ouvre au scroll, où là il faudra un petit peu de WebGL éventuellement. Un titre, des colonnes, des images dans les colonnes, des titres, etc. On repasse sur des paragraphes, des boutons, enfin vous avez compris la mécanique. Là, on aura un groupe, il y a un petit arrière-plan euh, qu'on voit. Donc, euh, pour euh, gérer l'arrière-plan, on pourrait mettre un, un bloc groupe et à l'intérieur, on pourrait mettre titre, paragraphe, etc. Et là, on a un nouveau bloc qui, euh, qui pourrait être custom, c'est une progress bar. Donc, on va voir que, au final, la progress bar, c'est pas grand-chose. Donc, pour faire toute la page de présentation, on aurait besoin d'un bloc progress bar, d'un bloc carousel qui est tout en bas de page et du bloc où le Mac s'ouvre au scroll, qui est un petit peu plus complexe. Mais c'est tout. Le reste, c'est des blocs qui sont natifs dans WordPress. Pensez réutilisable, euh, si on crée ces trois blocs, il y en a forcément qu'on peut réutiliser. La progress bar notamment, euh, c'est juste du style, le reste c'est un attribut html, enfin une balise html et on en fait ce qu'on veut, le bloc carousel, il y en a à peu près sur euh, tous les sites ou presque, les designers adorent ça, et ensuite on a le bloc vraiment créa où là euh, effectivement c'est du custom et on, on ne sera pas amené à le réutiliser. Mon constat c'est que les blocs utilisés au sein des agences c'est souvent les mêmes, voire euh, tout le temps et que la structure de ces blocs elle change rarement. Ce qui va changer, c'est le style, les couleurs, les typographies, c'est juste ça. Ça nous donne de belles opportunités, on peut gagner énormément de temps si on arrive à mutualiser tous ces blocs et en faire quelque chose qu'on peut réutiliser sur plusieurs sites. On gagne du temps au niveau de la personne qui saisit les contenus, si elle est habituée à saisir à chaque fois les mêmes blocs, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, que ce soit en interne ou vos clients la maintenance elle est facilitée, c'est beaucoup plus facile de maintenir un plugin ou un bloc que d'en maintenir 50, et au final l'expérience d'utilisation est quand même je pense bien meilleure sur l'éditeur Gutenberg que sur ACF par exemple où on remplit au final un formulaire et voilà. Donc on a les premiers blocs c'est les blocs classiques, donc les classiques c'est le client qui nous dit je veux, et là vous pouvez insérer à peu près tous ces mots là, des accordéons, des FAQ ou du, du, du contenu enrichi pardon des formulaires, des fils d'Ariane, des carousels, comme on a dit, des galeries photos, même s'il existe un petit peu dans WordPress, et un bloc conditionnel, si jamais l'utilisateur est connecté, j'aimerais bien qu'il le voit, sinon il le voit pas. Donc ça, je pars du principe qu'on va pas le enfin le voir aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement, comme on l'a vu avec Vincent, et que on peut faire très rapidement au sein des agences. Si on continue sur les blocs qui sont régulièrement utilisés, on peut avoir les cartes. Souvent les clients ils aiment bien dire euh, j'aimerais bien qu'on voit mon magasin où il est situé, ou tous mes points de vente, etc. Ça on peut le faire très facilement avec Leaflet Map qui est euh, donc une solution euh, qui permet de, de pallier à Google Maps euh, qui est open source. Et euh, on peut voir que si on rentre quelques attributs, donc la longitude et la latitude de départ, on peut avoir un bloc qui se construit tout seul euh, et que dans ce bloc là on peut mettre des marqueurs. Donc si on regarde l'anatomie du bloc, on va avoir le bloc parent, qui contient la map, et on va avoir ensuite des blocs enfants. Ça va être les marqueurs, ça va être les cercles, ça va être les pop-up, quand on clique sur les marqueurs, et tout ça on peut le gérer dans Gutenberg. Donc je suis désolé, on rentre un petit peu dans la technique. Euh, le, le bloc parent, en fait, il y a déjà des composants qui sont fournis par une librairie qui s'appelle React Leaflet. Et on a juste à, à rentrer les bonnes, les bonnes propriétés. Donc le center, c'est ce qui permet de définir le centre de la map au moment où elle se charge. Le zoom, bah c'est le niveau de zoom. Et là, j'ai mis le style en dur, mais on pourrait très bien en faire un attribut aussi et pouvoir le sélectionner au début. Ensuite, on a le tile layer, où on choisit quelle, quelle allure à notre carte. Et après, on va utiliser les inner blocks. Les inner blocks, c'est quelque chose qui est vraiment très, très puissant une fois qu'on a commencé à comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre n'importe quel bloc dans des blocs. Et ensuite, on a les blocs enfants. Donc, le bloc enfant est très, très simple puisqu'on importe le composant marqueur de react Leaflet. On lui passe les attributs qu'on veut. Et grosso modo, le, le marqueur est fait. Et tous les blocs sont fournis par react Leaflet, comme on disait. La deuxième étape, c'est de penser en dehors de la boîte. Euh, OK, WordPress, c'est un éditeur de, pour faire des, des sites avec des pages assez basiques, souvent. Ou pas. Mais au final, on peut aussi créer des blocs très créatifs. Par exemple, là, j'ai un exemple d'un de, de, bloc, Loti.js. LotiJS c'est une librairie qui permet de, de convertir des animations After Effects en JSON et de pouvoir après les afficher sur le site. Donc, c'est beaucoup moins lourd qu'une vidéo. Et dans l'éditeur, ça a ce, cette allure-là. Et euh, au final, euh, après, je peux jouer avec mes attributs pour euh, choisir si on affiche ou non l'animation en boucle, ou survol, en lecture automatique ou pas. Et tout ça, c'est euh, quelques lignes de code puisqu'on utilise la librairie Lottie, qui est fournie, enfin euh, la librairie React qui est fournie par l'outil. On oublie aussi que WordPress, au final, c'est un éditeur de contenu et qui fait que gérer du contenu. Euh, on s'en fiche du contenu qu'on qu lui fournit. Ça peut totalement être une application qu'on crée à l'intérieur. Par exemple, je me suis amusé à faire de la 3D avec, euh, avec Gutenberg. Donc la 3D, qu'est-ce qu'il y a On va avoir un bloc scène et des objets à l'intérieur. Donc les objets, ça peut être des lumières, ça peut être des mèches, ça peut être des cubes, ça peut être ce que vous voulez. Donc ça, c'est le, le petit schéma. Donc on a une caméra qui rend la scène et les lumières qui euh, illuminent les objets sans quoi on a euh, un écran noir. Donc le scene qu'est-ce que ça va être Ça va être euh, un bloc par an où on affiche un canvas. Donc le canvas, c'est 3js qui est 3GS, une librairie qui permet d'afficher, de faire de la 3D dans le navigateur avec WebGL. Donc ça va être rendu à ce niveau-là, là, de 10 vrais canvas. Et à l'intérieur, on va juste avoir des inner blocks. Donc les inner blocks, c'est quoi Ça va être nos lumières, ça va être nos cubes, ça va être euh, nos, nos objets qu'on peut importer le blender, etc. L'avantage de Gutenberg, c'est qu'il utilise React. Donc euh, derrière, on peut utiliser absolument tous les hooks de React. On va notamment avoir Useref. Euh, le problème que j'ai eu quand j'ai commencé à créer ce bloc, c'est qu'à chaque fois que je rendais le bloc, il me crée un nouveau rendu. Donc je me suis retrouvé avec euh, 18 rendus euh, 3D euh, les uns en dessous les autres. Useref permet de faire référence à un seul objet et donc de le mettre à jour au fur et à mesure. Donc là, je crée ma scène. Donc c'est Three.js, c'est une librairie qui est très accessible parce qu'elle est très... Euh elle est très bien écrite. Donc dans le useEffect, le useEffect, qu'est-ce que c'est C'est un hook React qui permet de mettre à jour seulement quand des valeurs changent. Donc les valeurs qu'on va surveiller, c'est ce qu'on voit en bas. Donc la valeur de alpha qui va définir si mon rendu, il est transparent ou non. Et ensuite, les valeurs de taille. Donc ce qu'on fait au début, on lance la scène. Donc on initialise un, un nouvel objet. On fait référence, comme on voyait juste avant avec le useRef, à canvasRef. Ensuite, on fait les fonctions qui permettent d'animer la scène et donc de rendre avec les lumières, les objets à l'intérieur, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je passe le, la scène en attribut. Euh, passer cette scène en attribut, ça va me permettre de pouvoir la récupérer dans mes inner blocks et donc de pouvoir euh, ajouter des objets à cette scène. C'est un petit peu une euh, mécanique, mais vous allez voir après. Le bloc cube, euh, on l'a vu avec Vincent tout à l'heure, c'est un register block type tout simple une méthode edit, une méthode save, et par contre on utilise le contexte de WCLion Canvas, qui est euh, au final ce que j'ai passé au niveau de cet attribut de canvas. En fait, ça va nous permettre d'utiliser un attribut d'un autre bloc. Donc ça c'est mon bloc cube. Euh, on initialise une nouvelle géométrie. Euh, la géométrie c'est vraiment le, les arêtes de, euh, de votre objet 3D. Ensuite on lui ajoute un matériau. Un matériel, matériau, je sais pas. Et euh, ensuite, on crée le cube en disant à partir des arêtes, si on applique le matériau par-dessus, il faut rendre ça. On utilise toujours le use effect, et vous voyez qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le cube à la scène, à la scène de Trigis. Donc ça nous donne ça. Alors le, le contraste n'est pas ouf. Euh, donc là on a un cube qui fonctionne, si on change la couleur dans, dans Gutenberg, ça fonctionne, Il n'y a pas de souci. on peut changer la couleur de la lumière, le rendu se fait en temps réel. Alors je suis d'accord, les cubes c'est bien, mais personne n'en veut sur son site, ça sert absolument à rien. Par contre ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des blocs qui permettent d'afficher des objets qui proviennent de Blender par exemple. Et là on va avoir une toute autre utilité. C'est-à-dire que sur le site de Leroy Merlin, la vis que je veux acheter, je suis pas sûr d'avoir le bon tournevis ou que ça correspond exactement à ce que je veux. Bah, si j'avais l'objet en 3D, ça serait plutôt cool. Les lunettes, pareil, les lunettes, on a deux, trois vues. Ça serait cool de pouvoir naviguer autour euh, et de, de voir exactement à quoi elles ressemblent. On peut aller encore plus loin. Pardon. Euh, ça, c'est un configurateur 3D. C'est-à-dire que je peux me personnaliser ma veste euh, aux couleurs de, de mon club ou de mon entreprise, etc. Et ça, on peut très bien l'imaginer dans un contexte totalement Gutenberg. Donc si on réfléchit un petit peu, on a donc le bloc TRIGS qui est complètement custom à droite. Là, on aura un autre bloc custom et en faisant référence au contexte dont on parlait tout à l'heure, on pourrait très bien utiliser, euh, enfin réussir à obtenir tous les objets qui sont à l'intérieur de l'objet 3D. Et ensuite, au milieu, on aurait euh, quasiment que des blocs natifs de WordPress. Rappel numéro 2, euh, Gutenberg peut exister en dehors de WordPress. C'est <coughs> euh, important de le préciser. C'est une librairie qui est vraiment à part. On l'utilise très souvent dans un contexte WordPress, mais au final, dans un Symfony, dans ce que vous voulez, ça fonctionne aussi. Et donc, je me suis amusé à créer mes factures sous WordPress. Euh, donc, la facture, qu'est-ce que c'est Au final, il n'y a, a que quelques parties variables. Donc, on va avoir les informations clients, on va avoir les lignes de ce compte facture. On va voir le numéro de facture, ce qui arrive sur le compte en banque en bas à droite, et la date. J'espère qu'il n'y a pas de juriste dans la salle, sinon je vais me faire taper sur les deux. <rire> euh, donc euh, le bloc information client, ça pourrait être relié à un custom post type client, où on aurait toutes les informations euh, sur l'adresse, etc. Ça serait un bloc dynamique. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas obligé de tout faire en React, et on peut très bien rendre des informations en PHP derrière. C'est juste la fonction save qui change un petit peu, on retourne nul. Et au final, derrière, on peut se bloquer, enfin, on peut définir un callback pour rendre le bloc. Et donc là, on aurait juste un ID qui serait retourné, comme ça on pourrait aller chercher les informations avec des get post meta ou ce que vous voulez. Ce qui est déjà géré par WordPress, dans la facture, c'est l'objet, on pourrait utiliser le titre de la publication et la date de la facturation. Bah ça, c'est la date de la publication et on n'en parle plus. Euh, donc le contenu de la facture, ça va être un bloc qui contient uniquement des inner-blocks, il n'y a rien d'autre. Donc c'est un bloc qui va être très très simple, puisqu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va lui autoriser certains blocs, qui, qui est défini dans la constante allowed blocks. et ensuite on va lui définir un template, donc le template ça permet de, de définir tout simplement les blocs qui sont là au départ de, quand on ajoute le bloc, c'est tout, on peut le bloquer ou non, après vous sur la doc c'est pas mal renseigné. Et ensuite, à l'intérieur de ce bloc contenu de facture, ce que je vais avoir, c'est vraiment la ligne de facturation. Où là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais on a plus de, de, de contenu à renseigner. Donc, on va avoir le titre. On le voit ici dans les attributs. On va avoir la quantité, si on facture 5 t-shirts ou si on en facture 10. La réduction. Le prix, on peut en avoir bien d'autres, mais c'est pour faire un exemple assez précis. Et donc après, moi j'ai organisé ça avec plusieurs composants. Donc le premier, c'est euh, pour le titre, j'utilise le, le composant rich Text. Donc ça, on a vu avec Vincent comment ça fonctionnait. La seule petite nouveauté, c'est les formats euh, qui sont autorisés. Moi, j'autorise le bold et l'italique comme ça je, je m'épargne certains cas particuliers. Le contenu, on va utiliser les inner blocks, tout simplement parce que euh, si je veux avoir des listes ou des paragraphes à l'intérieur, bah, je ne vais pas réinventer euh, la roue et je vais utiliser ce que WordPress fait directement. Euh, et ensuite j'ai toujours le template pareil, avec le paragraphe, avec euh, un contenu par défaut, comme ça euh, vous allez voir que quand on affiche le, le bloc, il, il sera là euh, par défaut. Ensuite on a le, les chiffres, donc le, les chiffres, il y a un, un composant number control qui permet de... Bah, en fait c'est un input euh, type number, et donc on va pouvoir définir la quantité, le prix. Et donc au final ça nous fait un bloc vraiment où on fait ce qu'on veut. Il y a le titre qui est en haut, après je peux mettre donc euh, du texte ou des, des listes. Et ensuite à droite je peux régler le prix et la quantité. Comme je disais tout à l'heure, le gros avantage c'est qu'on peut utiliser les hooks de React. Donc là par exemple ce qui, est cool, est que, ce qui serait cool c'est de pouvoir calculer le total de, de ma facture à partir des blocs qui sont à l'intérieur de, de mon composant de contenu. Donc ce que je fais tout en haut avec le Use Select, le Use Select ça me permet de sélectionner des entités on va dire. Et donc je peux récupérer tous les blocs qui sont à l'intérieur, euh, enfin tous les inner blocs à l'intérieur du bloc parent. C'est ce que je fais tout en haut. <cười> Ensuite euh, j'utilise le hook use memo. Le hook use memo ça permet de mettre en cache euh, une certaine valeur et de, re, enfin, de recalculer uniquement si une valeur change. Donc là, ce que je fais, euh, dès lors qu'il y a une valeur de invoice, invoice lines pardon, qui change, donc qui correspond à minor blocks, je recalcule le total. Et donc au final, ça nous donne un bloc euh, facture très très simple, mais qui fonctionne euh, correctement. Si on change les quantités, etc., tout fonctionne euh, nickel. On pourrait aller au-delà, évidemment. On pourrait ajouter euh, des contrôles pour définir euh, si c'est une option, s'il si euh, y a des réductions, s'il y a des réductions à partir d'un certain nombre de quantités, etc. On pourrait le relier à un custom post-type produit. Pour les produits récurrents, si par exemple, je vends de la maintenance euh, régulièrement, ça sert à rien de retaper tout le temps, on crée un custom post-type produit. On va le chercher et puis on affiche les informations ici. On pourrait générer des PDF à la volée, évidemment on pourrait euh, définir un template à la création d'un bloc, enfin euh, d'un, poste euh, facture, par exemple, pour avoir directement tous les blocs prédéfinis qui sont renseignés. Par exemple, on pourrait avoir directement le bloc client en haut, le bloc contenu et après le bloc euh, conditions générales de vente, par exemple. Et on pourrait aussi avoir euh, un bouton qui permet de transformer directement le devis en facture. Mais ça, après, c'est du WordPress plus classique. C'est tout pour moi. Euh, si vous voulez créer vos blogs, je vous conseille vivement la formation de Maxime, qui est organisateur aujourd'hui, euh, sur capitainewp.io. Euh, L'agence Tenup, elle a créé un blog… <rire> Coucou Maxime <rire> euh, L'agence Tenup, elle a créé un, un petit blog qui, qui recense toutes les bonnes pratiques euh, Gutenberg, qui est vraiment très bien fait, qui permet de, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et d'aller le plus loin possible. Il y a le cours de Zach Gordon aussi, qui fait tout ce qui est JS pour WordPress, qui est hyper intéressant, c'est une mine d'or, en anglais par contre. Euh, il y a la documentation, même si elle est encore incomplète, je trouve euh, ça tend à s'améliorer. Et le talk de Vincent, euh, juste avant, euh, pour euh, commencer à créer vos blocs. Donc le seul, le seul conseil que je peux vous donner, c'est penser à décomposer au maximum. Plus on décompose, plus on peut réutiliser. Mais en fait, euh, si on crée un bloc par plugin, c'est ultra simple après de les réutiliser dans les différents sites. Pensez évolutif, euh, des fois, juste avec des inner blocks, on peut faire quelque chose de très facile et en fait, WordPress, Gutenberg et peu importe, on peut mettre le nom qu'on veut, ça reste que des outils et euh, si on sait à peu près les appréhender correctement, on peut faire des choses fantastiques avec. Voilà. Mmh.